Bonjour, bienvenue dans ce cours Flash, fruit d'un travail collaboratif réalisé lors de l'École internationale d'automne édition 2022. Le thème abordé ici est celui des classes inversées. Ce terme a pris beaucoup d'essor ces dernières années avec la crise sanitaire de la Covid, où certains collègues enthousiastes y ont trouvé une solution pour adapter leur enseignement. Mais il y en a encore beaucoup d'autres qui n'en perçoivent pas l'intérêt ou n'osent pas s'y mettre par manque de temps peut-être parce qu'ils ont tout simplement peur de sortir des sentiers battus. Nous allons voir ici pourquoi et comment se lancer dans ce type de pédagogie. Dans ce Flash Learn, Donc, on a pour objectif de vous aider à, en vous présentant quelques trucs et astuces pour se lancer et réussir une classe inversée. On parlera de choix d'approche, de dosage, de ressources, d'activités, bref, tous les ingrédients d'une bonne scénarisation qui est une des clés de la réussite d'une classe inversée. Alors Commençons par une petite définition. Selon Lecoq, Lebrun et Kerpelt, la classe inversée est une approche pédagogique dans laquelle une première exposition à la matière s'effectue de manière autonome dans une phase préable une phase présentielle animée par un enseignant. Lebrun propose trois types de classes inversées. Le modèle original qui pourrait se résumer par la leçon à la maison, les exercices en classe. L'idée étant de déléguer la totalité ou une partie du contenu transmissif du cours dans une étape d'apprentissage asynchrone proposée en amont. Le deuxième type est la classe renversée. Les étudiants préparent une partie du cours en amont et la présenteront donc à leur père. Et le, la, le dernier type, c'est la classe mixte qui mélange ces deux approches. Alors, quel est intérêt d'une classe inversée ou renversée Les instants présents sont avant tout dédiés à, à développer les interactions avec les étudiants qui interrogent l'enseignant sur les points bloquants. La classe inversée favorise donc le questionnement, un des facteurs clés de, de, de l'apprentissage. Sachant que l'on peut aller plus loin, en demandant aux étudiants d'expliquer eux-mêmes certains points à leur père. Ceci demande de leur part d'approfondir davantage les points à exposer et donc d'ancrer plus fortement leurs apprentissages. Pour les étudiants, l'intérêt de ces approches est de leur donner davantage d'autonomie aussi dans l'acquisition de leur savoir, en leur permettant aussi de la contrôler, cette acquisition. Finalement, les temps en présentiel sont optimisés et sont plus bénéfiques aux étudiants. Un autre avantage de cette approche pour l'enseignant est qu'il peut aussi mettre à disposition des étudiants des ressources autres que celles qu'il a conçues lui-même. Alors une question se pose inversée, mais quel type choisir On a vu qu'il y avait trois types proposés par Lebrun. Alors posons-nous quelques questions. Quelles sont les ressources dont on dispose euh, est-ce qu'elles sont suffisantes Est-ce qu'elles euh, permettent aux étudiants d'apprendre seuls Est-ce que l'apprentissage que je souhaite réaliser dispose de toutes les ressources nécessaires pour la, la part transmissive Est-ce que les miennes sont suffisantes Est-ce qu'il en faut d'autres que euh, je peux indiquer dans une, une bibliographie Est-ce que la partie des ressources peut être produite par les étudiants Ou est-ce que les étudiants n'ont pas les prérequis pour, pour le faire et euh, exposer une partie, une partie du cours est-ce que j'attends que tous les étudiants soient au même niveau de compréhension à l'issue de, de la partie inversée de mon cours, pour qu'ils puissent suivre de façon aisée la, la suite du cours Ou alors, est-ce que le socle attendu peut être atteint même si certains auront plus travaillé certains points que, que d'autres Un des facteurs déterminants dans le choix est également le rythme entre les séances. Le temps nécessaire à la préparation des étudiants est différent selon qu'on leur demande de préparer une partie du cours ou simplement de visionner quelques re re ressources et préparer quelques questions pour la séance en présentiel. Alors quels sont les points de vigilance pour se lancer dans une classe inversée Concevoir une classe inversée ne s'improvise pas. Pour bien se préparer, il est indispensable de réfléchir au scénario du cours en faisant attention à plusieurs points. D'abord veiller à ne pas surcharger les étudiants en les inondant de ressources mises à disposition, il est primordial aussi de, de rester raisonnable sur la taille du grain traité par la classe inversée. Les objectifs doivent être clairs et atteignables au niveau du global du cours et au niveau du grain traité. Veillez à vérifier les acquis à chaque étape et par des activités appropriées. Bien choisir les activités en présentiel qui vont stimuler les interactions, des votes, des sondages anonymisés, etc. Pour finir, quelles sont les bonnes pratiques euh, Voici quelques petites astuces qui vous permettront de, de, de, de vous lancer. Euh, tout d'abord, le premier conseil qu'on peut donner, c'est y aller progressivement. Euh, par petits pas, on commence par un petit morceau du cours. Peut-être en choisissant euh, dans une partie du cours qui, en présentiel, euh, pose des difficultés d'attention, de, de soutien de, de, de la part des étudiants. Euh, pensez à proposer des ressources pour répondre à, à différents profils d'apprenants. On a les curieux, ceux qui ont, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, on a ceux qui engrangent les connaissances et qui, qui les, ont besoin d'attendre pour les digérer, et puis ceux qui veulent comprendre tout de suite. Donc pensez à multiplier les, les ressources pour, pour ces, ces, ces publics-là. Euh, pour valider ce type d'apprentissage, comme d'autres d'ailleurs, il est important de proposer des activités d'auto-évaluation qui permettent aux étudiants de se positionner sur leur apprentissage et donc de favoriser leur questionnement ce qui permettra aussi d'avoir plus d'interactions en présentiel. Ce, ce, ceci implique d'être clair à chaque étape sur les objectifs de, de, de l'étape et l'étudiant doit toujours savoir où il va et où on souhaite l'amener. Merci.